Salut tout le monde et bienvenue dans le journal de la chaîne épisode 2. Alors, j'ai mis en place cette rubrique il y a quelques temps pour vous faire passer quelques infos et euh, bah, je m'en sers maintenant pour vous dire un petit peu, donner un petit peu des news. Alors la première, vous avez dû vous en rendre compte, c'est qu'il y a une nouvelle intro. Vous avez dû l'avoir avant cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Cette intro est un peu plus courte, euh, plus sobre. Enfin, en tout cas, donnez-moi vos impressions, n'hésitez pas. Alors... La deuxième chose, euh, deuxième info que je voulais vous passer, c'est au niveau du site web. Vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle Asset et Script. Alors pour ceux euh, qui ne le savaient pas, sur les dernières vidéos je l'ai euh, signalé. Mais vous avez dans cette rubrique tout ce qui va concerner en fait les assets que je crée, euh, que je mets à disposition. Il y en a une ici que j'ai présentée il y a peu de temps qui s'appelle Player Cam View. Euh, donc vous l'avez ici, vous cliquez dessus et vous pouvez la récupérer, la télécharger. En fait c'est un package Unity, euh, ici on vous montre comment l'utiliser avec la petite vidéo qui va bien, et ici vous pouvez euh, télécharger en fait euh, l'asset, la récupérer, et euh, vous avez évidemment, si je retourne en arrière, ici la dernière vidéo sur l'écran de veille, avec un petit utilitaire qui permet de faire la jonction avec l'exécutable euh, pour faire un, un écran de veille, qui est disponible euh, ici, là, et vous avez le code et tout ça pour euh, pour faire fonctionner euh, ce, ce, ce, ce, ce script, en fait, voilà donc ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que j'ai mis aussi euh, une rubrique game, alors je vous l'avais pas encore signalé mais ça fait quelques temps qu'elle est là et vous avez les jeux en fait on a fait de dernièrement une petite série sur un Flappy Bird et en fait je l'ai compilé et mis en WebGL ici vous pouvez l'utiliser directement depuis votre navigateur, alors c'est un peu long à charger parce que c'est du WebGL mais euh, ça va être assez sympa, vous allez pouvoir euh, tester le jeu et puis si vous voulez passer deux secondes à voilà, jouer un petit peu ça peut être sympa, en tout cas euh, c'est une rubrique que j'ai mis en place qui va évidemment évoluer, alors comme vous pouvez voir je peux jouer ici sans problème enfin là, j'ai un peu perdu mais euh, c'est une rubrique qui va évoluer qui va décidément euh, qui va évoluer et je vais en mettre euh, bah, je vais mettre pas mal de choses des nouveautés dedans euh, enfin tout ce qui est euh, jeu qui pourrait être euh, qui pourra être mis dedans sans aucun souci allez je perds volontairement Tac. donc vous avez ça et vous en avez un deuxième qui est un quiz game qui porte sur l'informatique très léger euh, peu de questions mais en tout cas allez-y c'est toujours sympa donc ça euh, c'est au niveau des nouveautés du site, alors je tiens aussi à vous signaler qu'il y a aussi des jeux sur le store Android que j'ai mis euh, il y a quelques temps que j'ai déposé, donc le premier Car Racer, qui est ici un jeu tout simple 2D de, de voiture, d'ailleurs euh, ce jeu vous l'avez en tuto, en partie pas complètement mais en partie, vous pouvez voir c'est un jeu qui en fait euh, permet de diriger la voiture ici avec un accéléromètre et, et le but étant euh, bah, d'aller le plus loin possible avec une jauge de fuel et puis des bonus à ramasser comme vous pouvez le voir et tout ça, donc testez-le, dites moi, ce que vous en pensez, mettez un petit commentaire, pourquoi pas. Euh, et le deuxième, Ball in Pipe, qui est un jeu aussi que j'avais présenté, qui permet ici, comme vous pouvez le voir, c'est un genre de casse-tête qui permet en fait euh, de, je vais avancer pour que ça aille plus vite, mais vous avez ici une balle qui descend d'un tuyau, le but étant de la faire entrer dans l'autre tuyau, et vous avez des obstacles évidemment, et vous avez ici un jeu des genres de palettes que vous pouvez euh, déplacer ou faire, des ou utiliser, euh, voyez votre main pour faire les, la rotation en fait et euh, le but étant vous aurez compris de la faire tomber dans le deuxième tuyau donc n'hésitez pas à aller télécharger le ce jeu c'est pour android euh, et puis euh, bah, un petit commentaire n'hésitez pas à me faire un retour pourquoi pas ces jeux sont évidemment entièrement gratuits je tiens à le préciser euh, voilà alors la dernière chose au niveau du site j'ai mis en place ici un forum qui s'appelle questions pourquoi parce que j'ai de plus en plus de questions euh, au niveau de la chaîne YouTube euh, me concernant, alors ça peut être tout, divers et variés, Co comment as-tu appris à coder, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Enfin, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser ce forum pour me poser vos questions, je ferai une compilation de toutes ces questions, j'en choisirai quelques-unes, peut-être pas toutes s'il y en a trop, à moins qu'il n'y en a pas beaucoup, et à ce moment-là, euh, je répondrai à vos questions en vidéo, je pense que ça peut être assez sympa de faire une vidéo de ce type-là. Donc surtout, allez sur le site, ici le forum, questions, vous cliquez, euh, et puis vous avez plus qu'à poser votre question dans le forum. Ce forum est momentané. Une fois que j'aurai répondu à vos questions, je vais euh, supprimer ce forum. C'est juste pour, euh, pour moi avoir ensuite un support pour pouvoir lire et classer, et classer vos questions. Euh, autre chose aussi que je signale souvent, mais je tiens encore à le faire, si vous avez des questions concernant le code ou les tutoriels, donc ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit précédemment, utilisez le forum ici dédié à ça. demande d'aide d'UnityScript. Pourquoi parce que euh, déjà au niveau de ce forum, vous allez avoir la possibilité d'insérer du code c d'insérer des captures d'écran. Ça va être vraiment optimisé alors que sur la chaîne YouTube, les commentaires, bah, ça, ça, ça, ça, le code s'écrit très peu lisible, c'est pas agréable. Et en plus, il y a beaucoup de commentaires euh, et du coup, j'ai du mal à les suivre et j ai, j ai, je ne peux plus y répondre par la, le, le biais de la chaîne euh, YouTube. Donc n'hésitez pas à poser vos questions de, par rapport au tuto ici, demande d'aide d'Unity ou script. Et euh, ça me permettra vraiment d'y répondre ou d'un membre de la communauté d'y répondre assez rapidement. Comme ça, vous aurez une réponse. Qui va être bah, plus ou moins rapide parce que si vous attendez une semaine avant que je réponde par rapport à un commentaire, enfin bref c'est pas optimisé donc je ne réponds plus aux questions qui sont posées en commentaire des vidéos sur la chaîne YouTube donc utilisez le forum du site voilà, c'est tout pour les infos euh, que je voulais vous faire passer. Donc, n'hésitez pas à réagir sur l'intro, euh, à poser vos questions, à aller sur le site consulter les articles. Et vous pouvez voir qu'au niveau du site, je le dis aussi, mais allez voir, il y a des articles sur tout. Euh, le site n'est pas uniquement sur Unity. Vous avez euh, tout ce qui est le, le monde du jeu vidéo, les news, du, des actus geeks. Euh, comme vous pouvez voir ici, vous avez l'automatisation d'installation de, de, de logiciels avec Ninit, avec un petit article qui vous explique comment ça fonctionne vous avez des news sur euh, Unity 2017 qui va arriver vous avez évidemment euh, les tutos qui sont là donc tout est classé tutoriel news, geek euh, enfin vous pouvez tout retrouver donc allez-y euh, n'hésitez pas voilà moi je vous dis à bientôt euh, pour une prochaine vidéo euh, bye bye